Jean chapitre 19, je rappelé que Jean c'est un témoin oculaire de souffrance de Jésus. C'est un témoin oculaire, ça veut dire il était là. C'est son feedback. Il était là, il était. Il était assisté. Et on parlait de témoin oculaire, ça veut dire son il était qui il était vivant, qui était oué bagarre la même. Quoi non songe, troisième parole là. Femme voilà ton fils. et disciples voilà ta mère. Dieu Femme, voilà ton fils et disciple, voilà ta mère. Qui c'est troisième parole là, ça veut dire Jean était là, l'événement où tu as passé. Et deux paroles que Jean rapportait, l'autre, toi évangélio, il n'a pas rapporté. Je dis à nous là pour nous parler de sixième parole, avant-dernière parole. Première parole là, comme on le dit encore, comme moi, chaque soir, je fais révision. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième, sixième, 6e. Tout est accompli. Parce que après ce seulement l'église a connu les sept paroles, mais on va le pratiquer tout. Amen. Jean chapitre 19. verset 30 là. Jean chapitre 19, verset 30. Jean chapitre 19 verset 30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Appelez-le encore. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. N'a plus dernière fois, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ça, c'est sixième parole-là, comme on connaît déjà, tout est accompli. J'en passe à 8 Les sept paroles de Jésus-Christ, c'est des paroles courtes. Et vous avez remarqué ça. Vous avez remarqué que c'est des, des paroles courtes. Vraiment que j'ai soif. Tout est accompli. C'est pas... C'est ça que vous avez remarqué. Mon Dieu, mon Dieu, comment as tu as abandonné? Combien y a? pardonnez quand il ne sait pas ce qu'il faut. Oui, il faut bien habiller. Mais c'est des paroles très très courtes que oui. Tout est accompli. Sans paroles très simples, mais très profondes. Tout c'est adjectif indéfini. Et puis, il y a gain de verbe accomplir. Qui sortit mot latin, complérer, qui veut dire remplir, exécuter, réaliser. Complérer, qui veut dire remplir, exécuter, réaliser. Tout est accompli. Déclaration, sa parole, ça que Jésus dit à la croix, lui t'a poussé ou, ou t'a dit qui ça qui accompli. Et si Jésus dit tout est accompli, c'est parce que Jésus t'a une mission. Il t'a une mission pour le devine rempli. Il t'a un travail que le devine fait. C'est un coup, il y a un monde qui voyait Et puis l'homme qui envoyé, m'a envoyé mal font commission pour lui. Et puis quand a l'homme fin fait commission hein. dit mission accomplie. C'est sans ça parole Jésus a gagné. Il y a un monde voyait mal font travail pour lui. Et puis dit mission accomplie mission exécutée mission réalisée c'est sans ça même que accomplir la comper en latin remplir exécuter réaliser tout est accompli ça veut dire, travail là, li, li fait. Tâche là, li accompli, li achevé. Merci, Diakandé Ça, ôtez-vous et mal fait, fait comme ça doit. Nous sommes en yo yo en on ne peut pas lire tous les textes si qui parlent de prophétie de Jésus. On ne peut pas lire tous les te textes qui présentent des images de Jésus. et a essayé de quelques textes. Peut-être que c'est des textes qu'on a habitué à lire. Sinon, on as allé dans Genèse, chapitre 3, verset 15, textes que nous avons habitués en pile.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 mais lui-même l'a tête tout. Ça veut dire, ça c'est une promesse qui t'est déjà faite sous Jésus-Christ. Sinon, allez en Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse chapitre 12, verset 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ici, parole ça va faire référence uniquement avec Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Là, gagnons l'ombrage de Jésus-Christ. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire bénédiction, ça l'a sorti dans l'ignée Abraham. Et si nous allons en Matthieu, chapitre 1 verset 1er, nous vire Matthieu, chapitre 1er, verset 1er. Pourquoi Jésus-Christ l'a sorti dans l'ignée Abraham? Généalogie de Jésus, fils de David, et puis fils d'Abraham. Ça veut dire toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Cette bénédiction, la vie réelle en Jésus Christ. Sinon allez en Genèse chapitre 22 verset 13.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 Là encore, c'est en prophétie de Jésus, c'est une image de Jésus. Le bélier retenu par les cornes, c'est le symbole de Jésus-Christ qui s'est livré lui-même, c'est symbole de Jésus-Christ qui s'est dépouillé. Parce que l'or est corne. Corne, dans un langage biblique, ça symbolisait la force, ça symbolisait la puissance. Ça symbolisait l'autorité. Ça veut dire, le bélier retenu par les cornes, c'est Jésus qui s'est dépouillé lui-même de son autorité. C'est Jésus qui s'est dépouillé lui-même de toute sa liée. Et puis, qui l'ivrille, pour moi-même, qui l'ivrille, pour moi-même, à la croix, pour que nous capables de gagner la vie éternelle. Deutéronome 18, verset 15. Deutéronome 18, Verset 15, verset 18, Deutéronome 15, verset, Deutéronome 18, pas 15, Deutéronome 18, verset 15. Qui ça, il dit, Il dit, L'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. En nous, verset 18, là. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme droit. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Maintenant, en nous virer dans Jean, 1 verset 21. Jean 1er, verset 21. Il dit, et ils lui demandèrent, crois donc Es-tu Élie Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète Et il répondit, non. Là, c'est à Jean-Baptiste, il a parlé. Il a demandé à Jean-Baptiste, est-ce que es-tu le prophète T'as as mettre accent sur sur, sur, sur sur déterminant ça. Es-tu le prophète? Pas l'un des prophètes, pas un prophète. Es-tu un prophète? Ça sans son bagaille. Mais es-tu le? Ça veut dire là, son prophète bien déterminé, Abdi là. Ok? Parce que le a dit, bon Dieu a dit, il a suscité au milieu de lui un prophète, et ils même eu en connaissance de prophétie, ça, yo. Et quand il y a autant de Jean-Baptiste, il y a le côté Jean-Baptiste pour dire, es-tu le prophète Mais Jean-Baptiste te répond pour te dire, non, ce n'est pas lui-même qui prophète là. Est-ce que l'Église la comprend? Exode chapitre 28. Bon, on va pas un lit avec ça, on va noter. Exode chapitre 28, verset 1er à 38. Exode chapitre 28 là, la a parlé non du sacrificateur. La a parlé non du sacrificateur, il à Aaron, qui a présenté comment il était supposé comporter pour te présenter au front de l'homme, dans le temple. Et rappelez-vous, le temple est le parville, port-ville, le lieu saint sain, le lieu très saint. Et c'est souverain sacrificateur là, qui c'est lui-même qui a accès pour te entrer dans le lieu très saint, chaque qu'il est. Pour l'offrir, péché, peuple là. Et au Aaron, dans Exode chapitre 28, l'idée a fait ça, et petit Léo, bon Dieu t'a réléé pour t'aimer, météo travail ça et nous praloué tout est accompli ça limité fin avec travail que sacrificateur yo, yo t'a fait dans l'ancien contrat dans l'ancien testament et tout est accompli ça il n'est plus question de le parvis le lieu saint et le lieu très saint. Et dans, si on lit Hébreu chapitre 7 on voit que souverain sacrificateur nous, je dis c'est Jésus-Christ notre souverain sacrificateur. Et non seulement Jésus-Christ, lui c'est le souverain sacrificateur, non capable de Jésus-Christ, c'est le sacrificateur et le sacrifice parfait. C'est le sacrificateur et le sacrifice parfait parce que sacrificateur, là, qui s'adé la te fait, il était présentée offrande, présentée sacrifice, peuple là présenté présenter offrande, présente sacrifice peuple-là. Mais Jésus-Christ, non seulement il présente le sacrifice-là, mais il s'offre un sacrifice. Ça veut dire, c'est lui qui présente et c'est peut-être lui encore qui comme sacrifice là, et pas oublier pas la déclaration de Jean, dans le chapitre 1er verset 29 là, il dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Elle veut dire, voici l'agneau, et c'est l'agneau qui s'offre. Ok? Ce pas un autre sacrificateur qui parle offrir à Nioha, mais c'est l'agneau encore qui parle prendre tête-lée, mais sur l'autel là. Et c'est Agnoa qui parle égorger tête li. Ce n'est pas un sacrificateur avec un avec, mais, mais, mais homme qui peut sacrifier agneau ça, mais c'est l'agneau qui se sacrifie. Et c'est ça que Jean lui-même lui dit. Et la déclaration de Jésus, tout est accompli. Maintenant, qui s'accomplit accompli? Oui, y'a bagages nous capable de dire veut dire rituel qui était dans l'ancien contrat moins brisé contrat ça. Sa. et ça qui fait parler de ancien an, an, ancien contrat et nouveau contrat. Je fini à contrat ça maintenant tout est nouveau puisque tout est accompli. Ça accompli pas oublier pour qui ça Jésus-Christ est venu. Il était fini pour le rachat de l'humanité. Il était fini pour la rédemption de l'humanité. L'homme t'est créé à l'image de Dieu. Mais pas oublier l'homme perdu. Communion que l'homme t'a avec Dieu dans le jardin. Péché venir lui briser ça. Ça veut dire l'homme ne vient pas en, en position, en condition encore pour approcher auprès de Dieu, parce que l'homme avec Dieu et et est au vin ennemi. Et c'est péché qui fait au vin ennemi. Bon Dieu, rappelez-vous, il fait un plan. Et plan le il fait un plan de rédemption. Il fait un plan de justification. Et ça fait l'homme te prend, te prend, te prend. pour te faire vêtement mettre sous lit. Bon Dieu, te finit retirer vêtement ça. Pour te capable habiller l'homme lui-même. Ça veut dire ça pour prouver que l'homme pas jamais capable justifier tête lit l'homme pape j'aime ka racheter tête l'homme pape j'aime ka retirer tête li dans position misérable que et christ pral fini, bon dieu en prédit ça pas moyen bête ça que le et sans couler maintenant si bon si christ est fini pour le rachat pour la rédemption la rédemption, comment nous sommes capables de comprendre le mot rédemption Rédemption, il y a un rapport avec rachat. Rachat, ça veut dire acheter encore. Acheter encore. Et rédemption veut dire délivrance. Délivrance par le paiement d'un prix. Délivrance. Par le paiement d'un prix Ça veut dire map délivré c'est pas moyen il un prix qui paye Donc, par exemple là je te doit condamner et puis moi dois mourir je dois passer à l'infinitif et puis on dit si on monde t'a fini les bais 50 millions dollars pour moi il a libéré, mais il n'y a pas tué. Mais maintenant, qui est-ce qui a voulu présenter 50 000 dollars ça, juste pour m'y la vie? C'est ça le sens de la rédemption. Ça veut dire, c'est ou à délivrer, c'est vrai, mais il y forte somme qui paye pour recevoir cette délivrance. Et, mon rédemption, il hein, y a trois mots grecs qui permettent que vous compreniez le mot rédemption. Premier mot grec qui permet de comprendre mot rédemption, c'est hein, agorazo. Agorazo. Deuxième mot, c'est hexagorazo. Troisième mot, c'est loutro. Premier mot grec qui permet de comprendre rédemption, c'est agorazo. Deuxième, c'est exagorazo, Et troisième mot, c'est l'outro. Et nous allons essayer de ouais, trois mots ça, yo, ensemble. Agorazo, c'est le fait d'acheter un objet au marché. Le fait d'acheter un objet au marché. Nous gagnons. Agora, qui veut dire marché. Le fait d'acheter quelque chose au marché. Maintenant, tout est accompli. Qui sens? Agorazo, gagne. Dieu L'homme te vend. Elle te vend avec péché. En nous dit chapitre 7 verset 14. L'homme vend à péché. Romains 7 verset 14, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Nous vend à péché. Nan y te sande la. Von. L'or acheton bagay. Ou bagayen tout doua sou li. L'or acheton bagay. Ou fe sov la. Et l'or von ak péché. c'est esclave péché ou vintoune. Et l'or bon esclave. Ou bat li l'or ou voyez l'or sauve le fait, c'est C'est le fait. Et esclave la pas gain volonté. a puisque vous vent avec péché, c'est péché qui mettre tout. Et c'est ça péché vle ou fait, c'est libre ou fait. Et l'or venez avec péché sorte que vous gagnez la mort le salaire du péché c'est la mort romain chapitre 6 verset 23 maintenant puisque un avec à péché ça capte de moins par l'autre bagaille c'est l'amour capte en moins Quand y a qui ça me fait là m'a dû mourir pas vrai de mourir mourir. Deuxième mot, c'est hexagorazo. Dans Hexagorazo, on a, on a le préfixe ex. Ex qui fait penser à hors de. Pablier le premier mot. Agorazo. Deuxième mot c'est exagorazo et exagorazo c'est le fait d'acheter ou acheter un bagage et pour retirer le sous marché. Est-ce que nous l'avons? Ou acheter bagage là ou retirer le sous marché. Si vous retirez le sous marché, est-ce qu'elle peut vendre encore? Non. Il pas pour vendre encore. Parce que ma chèque, je ne quitter le machin. Peut-être qu'on va acheter ton bagage et puis il décide de revenir. Il ne vendre. Il ne va pas se faire vendre autant de fois que quelqu'un en veut. Il ne va pas faire de deuxième main. Il ne va troisième main. Etc. Ça veut dire que quelqu'un s'attache Il décide de revenir. Quelqu'un qui réachete le là il décide de revendre. -re Parce que le marché, il y a toujours des gens qui sont marchandes. Il y a toujours des gens qui envie d'acheter. elle qui envie de gagner. Mais, moi, ça, hexagonazo, là Même pas quitter le sous-marché. Je retirer. Galate chapitre 3, verset 13. Galate chapitre 3, verset 13. Galate 3, verset 13. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Pour nous et il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois une l'impression péché fin péché fin et pendant péché fin Jésus doit filer. Péché fina, je t'aime. Péché Et puis, Péché le tuer. Et puis, Jésus qui a gardé. Je suis dit, je suis dit, je suis mal prendre la mort pour pêchez à fin. avec. Jésus-Christ à filème. Jésus dit, qu'est-ce que je ne peux pas quitter le mourir? Parce que je m'en suis. Je m'en suis à l'image de mon Père. Je crée à la ressemblance. Christ à filem. Et puis quand il n'y a pas de péché pour le avec. Pendant le péché, il faut éliminer Jésus-Christ. paraît, Il paraît pour le plaider. cause en face péché. Et qui jean qui, qui, qui, qui a fait retirer en bas de péché? Comment a fait retirer en bas de mon péché? Il seulement qui a retiré en bas de mon péché, aider? il payé une forte somme pour moi. L'alpé est pour moi un prix inestimable. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Qui ça le dit? Il dit Car vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez été racheté à un grand prix. Un grand prix. Ce n'est pas 50 000 dollars. Ce n'est pas un million, mais à un grand prix. Et ce prix, c'est le sang précieux de Jésus. C'est ça ce prix. Ce n'est pas un prix que nous avons estimé à une valeur, à une somme. Mais c'est le sang de Jésus qui prie ça. Et qui ça? pas le dit Puisque nous avons racheté à un grand prix, il dit glorifier dans Dieu. Dans votre corps et dans votre esprit. C'est-à-dire, vous l'évangile ne pas sur corps. Quand vous parlez de l'évangile, vous ne pouvez pas dire l'évangile seulement un dame. Vous ne pouvez pas dire que même dans pasteur, sous la zone qui a prêché, qui a dit que même sous les chrétiens, vous ne pouvez pas mettre sauve-les qui ça pour comme exemple là dans douche est-ce qu'on a radio Ça me trouver trouver le flow. les dit comme ça, oh si mon dans de, si décider mettre rade, il il pas mettre habillé décemment, c'est pour pas déranger l'autre monde. Après ça le décap, il décap, il cap marche. Elle même prend exemple tête, elle dit qu'elle travail, mais comme elle a habillé auparavant, après ça elle trouvait que j'en habillais pas trop, pas content, elle a obligé d'habiller l'autre. M'zézi. Bon, ça m'a fait avec ça là. M'a tiré pas pas ça là. Glorifiez donc Dieu dans votre corps! Et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça fait appartient à Dieu qu'on y a. C'est exagorazo Par le fait que je racheter Qui fait que je à Dieu qu'on y a. Autrefois, je appartient à Dieu. Parce que je dans le péché mais qu'on appartient à Dieu. Et la Bible a dit dire, dans que nous devons glorifier le nom. Vous ne pouvez pas dire bon Dieu, c'est dans le cœur. Dans le cœur seulement. Oh. Dans le cœur seulement, mes amis. Vous quoi Alors, vous dites quoi là-dedans? Alors, que la Bible a dit, c'est c'est esprit. Hein? Et puis quand on a dit, quoi, Baladin? On a dit, mais fais sembler à quoi? Ça veut dire, toute fille es est dans la télévision, la venti-baggie, ça Loutro, c'est le troisième mot. Loutro écrit L u t r o o Ronde nous, toi, ça veut dire? Il veut dire détacher. Détacher. L'autre esclave là, ou t'enchaîner, ou pas te libre, ou te dépendre de péché. Jésus-Christ paraît fap. Il rushe tout. Il dit bam ça. Combien pour me payer pour lui? Cent. Pas un problème. Qu'on y a les fin les fin de prau? Là les fin de prau. Il panique à la fois avec des chaînes nanaméon. Il parle avec des chaînes nanapiéau. Mais détaché ou? Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. <laughs> le détache men nan nan nan, li détache. Chengi de même nan le retirel. Chengi li pied nan nan le retirel. Chengi de dans l'esprit m nan, le retirel. Il rend moi libre.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 Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Vaine manière de vivre là, Aldé. Non, péché, je dis que je suis un chien. Je ne suis pas un chien. Je ne suis pas un chien. Chien, je un C'est une manière de vivre, ça que je suis quand il y a Chris Finachem il a retiré la chaîne. Il y a une illustration, on a une on qui a et puis on a un chauffeur qui a Et puis il dit la balle libre. Il a la machine qui a charge sur la tête. Par exemple, si machine la tête, Et puis le chauffeur qui a garder dans le il a obligé tourner. De a dit la machine avait dit mais vous pas charge là, mettre la terre, mettre le dans la machine. Quelqu'un qui peut que qui ne jamais que Jésus fait pour bouillon. Vous? Malgré le Dieu de Jésus, mais vous avez des charges à toute tête. Vous ne pas jamais réaliser que Jésus prend charge là, lui mettez la terre, chaîne, dans lui, brisez-le. Vous pas réaliser ça. Tout est accompli. Ça veut dire, objectif, Jésus, c'était retirer sous marché. Objectif, Jésus, c'était faire un juge de la rédemption. Racheter. retirer retirer dans l'esclavage que m'a dit. Fini avec le ça. Et vous ne rappelez comment tu es en esclavage vrai dans le monde. Vous allez rappeler comment péché maltraite. -vous? vous allez rappeler au vrai dans quel état déplorable que Moi je suis avec vous. Même si moi-même je suis fête, je ne suis pas fait je ne suis pas fête, me convertir mais est-ce que je suis fait tout sauver? Non. Je ne vais faire tout sauver. Même si je ne peux pas dire que je ne peux parler dans le monde, je ne peux pas Mais ça va faire de moi que je me défaite tout bon. Ça ne va pas faire de moi que je me défaite tout justifié. Que je me défaite tout sauver. Mais vous-même qui faites des expériences dans le monde, vous pouvez rappeler comment ça a été. Vous pouvez rappeler qu'il manque de vie que ta forme Jésus-Christ finit dans l'objectif pour acheter et retirer au sous-marché, il a fini retirer au sous-marché, retirer chaîne dans la chaîne. Et a raison pour dire tout est accompli. Ça me dit ça me gagner comme objectif là, réaliser. Ça me gagner comme mission, l'y réaliser, l'y accomplir. C'est sa mission, Jésus-Christ. retirez me sous M'abou Je encore. Je vais encore. Tout est accompli. Ça veut dire la dette. Ça, l'y paye, l'y paye dette D'être payé. Groschant, qui dit, dette yo payé déjà. Tout péché, mio yo effacé. Je ne même pas de encore. Nous sommes l'autre monde dans Jésus. L'autre est esclave. Nous avons vécu sous autre péché. Mais d'être payé. Je suis pas un esclave là encore. Ça, on te connaît de moins autrefois, mais ça encore. Tout est accompli. Et rappelez-nous que vous êtes en pleine préparation pour la Pâque. Et puisque tu es en préparation pour la pour, pour Pâque là, sacrifice tu as le fait. Dans ta plein. Et, quand on a qui même déclare qui dit, Jésus christ pronce ces paroles, vous avez pression sacrificateur, tu es avec couteau dans la main. Il va égorger. mouton Et puis, voici l'agent de Dieu. Sacrificateur, pour l'égorger. Et puis, Christ. Prononcez cette parole pour dire tout est accompli. Regardez en Matthieu chapitre 27, verset 51. Matthieu 27, verset 51. Il dit que voile de plan déchiré. Voile de plan déchiré. Et Othéa dit que ça, pendant le sacrificateur, il avec a un couteau de l'homme, il va a un mouton de et il regardez a un voile plan chiré. Le sacrificateur tombe et tout. Si le sacrificateur est tombé, il a un malade pour mouton. Parce que voici l'agneau de Dieu. Tout est accompli. Plus de question de sacrificateur terrestre. Mais agneau, mais sacrificateur, un meni. Tout est accompli. Voici un plan chiré. Par un lieu, saint, un lieu très si encore. Christ fait. Accompli ça, Christ fait de moi un royaume de sacrificateur. Tout est accompli à faire de moi une race élue. Il fait de moi un sacerdoce royal. Tout est accompli à faire de moi une nation sainte. C'est ça, tout est accompli à faire de moi. Tout est accompli. Voile de plein, chiré. Et on dit non, t'es allé, t'es à trembler. Jésus, c'est notre souverain sacrificateur. Regardez Hébreu chapitre 4, verset 14. Hébreu chapitre 4, verset 14. Livre a parlé en pile de ça. Jésus comme souverain sacrificateur. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Ce sacrificateur, il a traversé les cieux. <rire> Aaron, pas de traversé les cieux. Mais ce souverain sacrificateur, il a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons ferme dans la foi que nous professons. Et le verset 15, il dit. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Dans l'ancien contrat, le sacrificateur, il faut le présenter au fond de la S'il ne va pas être présenter, il va sauter non? Ça veut dire qu'il a. Et pécheur, oui. <rire> pécheur, lui dit, obligé, j'ai présenté des sacrifices pour être libre. Mais Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, il est parfait. Non seulement il a traversé les cieux, mais il n'a jamais gonçé les péchés. Hébreu chapitre 5, verset 5. Hébreu parle en pile de ça. Hein? Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il l'a tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » C'est bon, pas la force gain comme dit, non? Mais c'est Salier, le verset 10, verset 6 l'a dit, « Comme il dit encore, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisedec. Chapitre 7, verset 17, là, qu'il dit, car ce témoignage lui, a, lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Qui sacrificateur qui a rempli de conditions? Est-ce que ça a fait un temple? Est-ce qu'elle a comparé avec ce que Jésus-Christ fait? Bon, lex sacrificateur et le sacrifice. Toi, est sacrifice ça a dit son mystère. Et comme ça, non seulement Jésus-Christ, mais le tête et puis il présentait saint devant papa. Tout est accompli. Cette question de sacrifice n'est pas pleine. fini. Hébreux chapitre 10, verset 11 à 13. Verset 11 à 13, Hébreu 10. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après ça, va offert un seul, un seul sacrifice pour les péchés. C'est assis pour toujours, à la droite de Dieu, Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. Hein? Ce sacrificateur, il est au-dessus de tous les autres. Vous bon, savez ce que je dis là? L'autre sacrificateur, ça va faire. Continuellement, il y a un sacrifice. Même sacrifice. Vous bon, avez une l'impression que je dis, il y a un de qui est en Pour mon qui est ici, qui a regardé Béti, il y qui pu, garder, pu regarder, non tout ta fin de mourir, oui. Continuellement, oui. Et ça, ça dans le verset, là vous pas de jeunes qui ont les péchés. Salut à couvrir, oui. Jeunes qui ont péché, péchés, non Mais ce sacrificateur... Notre souverain sacrificateur, il vit une seule fois. Il dit Bon, bah, ça m'a fini avec. Et ça fait que tout est accompli. Il oui. finit il présente le sacrifice là, une seule fois. Et en plus qu'il le présenter une seule fois, il y a ôté péchés. ô, l'y li retire, li extirpe, li prend péché en racine. Tout est accompli. Et tout est accompli, Expression ça, sa, sans ce que y'obali dans le langage hébraïque là, la, c'est tété listaï. Tete, listay. tete listay. Sens grec, expression, tout est accompli. Tete quest Qui ça tete listai la ve veut dire c'est payer à l'ordre de cash. Tete liste écrit T-E. T-E L I S t a i t C'est sans expression ça en grec. Et qui ça veut dire t t l veut dire payer à l'ordre de cash Payer à l'autre de cash Jésus ne crie pas à moi, non? Mais ne sais pas si oui, on parle le monde qui comprend. Je m'espère <rire> que le bon Dieu comprendre. Payer à l'ordre de cash. Et pas mon sol, bah, il quitte a mon sol. peut-être je dis agombaraio a acheter op caper le cache non bon il y a des pays soit agombaraio acheter op le cache il va le faire il va le faire enquête tout pour on connaît est-ce qu'on va dans on va drogue est-ce qu'on va dans de bailles parce que ils ont estimé que somme ça on va pas d'acquérir le cache payer à l'ordre de cash. Jésus payait tout soldat de payer, Tout. Sans qu'il dit gratin. C'est ça oui? Tout est accompli. Ça veut dire j'ai tout payé. Tout. payé tout net. paye tout ou pa rien pou yon pour vous comme dette. Vous ou rien pour yon payer. Je ne vais pas quitter mon nez pour J'ai tout payé. Je paye vais sorte toutes sortes de gains pour payer. Toutes sortes de gains yo endurer. Je vais endurer tout. Toutes sortes de gains pour passer comme Mathieu. Je vais passer tout. Tout est accompli souffrance yon, m'fina tout pour tout douleur m'finat m'fina tout pour tout est accompli m'pelle cache cache m'pelle sous sens tout doué matin c'est parce qu'on pas réalisé l'importance de la mort de Jésus mais moi m'ba douan yé m'ba yé absolument Madame dit ça? Yon ba en blague? Yon moun ki douan moun en kob? Et puis la l'église nan de moun ka prêché à Jésus Christ payé? Et puis là moun nan le kob la namel? Li di oh non te l'église la? Parce que yon ta prêché de Jésus Christ payé? Ou te dit amen ou moun la amen? Mais c'est pas même bagaille. Jésus-Christ paie mais sous-nous nous, comme la t'as tendez. Sous-nous nous, comme l'alpelle? Jésus-Christ paie dette paye chez nous. Mais sous-nous nous, 50 000 de gars, je pourrais mettre l'île. Sous-nous nous, 100 de gars, je pourrais mettre l'île. Pas pour Amen. Tout est accompli. Il paye à la de cash. Il n'y a pas de prix, non? Mais bon, comment je m'déka payer pour ça? Ça m'a fait même. Ça m'a fait, fait, fait payer prix ça. Quand il est grosse somme, ça, comment m'a fait payer? Et jésus-christ paye. Il n'y a pas de ton pour moi. Ou même, l'autre doit marcher avec Jésus. Et pour qu'on à faire sous côté. Ça, vous voulez dire là. Vous voulez dire que Jésus pas bien payé? Vous voulez dire que la saleté n'a pas de suffi? Vous voulez faire un petit bagage pour ajouter quelque chose? Puisque Jésus-Christ a tout payé. Rachetem. Maintenant, je suis justifié. Justifié. Parce que autrefois me de ai l'aide devant mon Dieu. Je ne pas de me présenter devant lui. Puisque Christ déclare que tout est accompli, qu'il y a condition pour me présenter devant mon Dieu à l'irrétablir. Ça me perdu en aide. Je ne vais pas On est en communion avec Dieu. Et tout est accompli. Communion, ça a été perdu par la désobéissance, par le péché. Tout est accompli. Maintenant, communion, ça a été restauré. Et m'a dit où? Il y a une différence entre relation et communion. Être en relation ne veut pas dire être en communion. Être en relation, il ne pas arriver dans le pied être en communion. Nous y a une relation avec les gens, même pas de communion. Nous y a une relation avec Dieu, même pas de communion. Relation à Dieu, sans monde qui juste passe et dit bon Dieu, bonjour. Et puis il est juste allé. Mais qui pas grand tête à tête avec Dieu. La communion, c'est une relation profonde, son amitié que lié. Et l'homme pas seulement en relation avec Dieu dans le jardin. Vous comprenez ça? L'homme est en communion. Et tout est accompli là, il finit pour rétablir communion. Si c'est juste passer au au dit bon Dieu, bonjour, tout est accompli Ça a presque beaucoup pour vous. Il a beaucoup accompli pour vous. C'est un communion pour y avec Dieu, pas en relation. La communion est plus profonde que la relation. je suis dans la rue me salue même ba la caillou me pas avant me pas raconte au kozem là nous pas en communion Ou pas comme ça qu'a passer mais Dieu parle nous en relation avec elle lui veut nous en communion ensemble avec elle et c'est ça le sens d'accomplir tout, tout c'est ça même lié rétablir communion Justifier du grec, dit di kao Dit kao. Justifier, justification, sans en grec, c'est dit Ça veut dire justification, c'est un acte d'imputation. Et imputer veut dire mettre sur le compte de quelqu'un. mettre sur le compte de quelqu'un. Elle ben si moi t'as fait une péché, il peut empêcher à mettre sous compte Jésus, sous tête Donc au moment où il va imputation un mec qui s'est gagné, au moment en côté là, il m'a un paquet de bagarre, il m'a acheté, m'a acheté, m'a acheté et il me dit, pasteur avant tu as payé. Elle ben si toute sa marchette il m'a imputé oh. Pasteur aventure. On tout à fait malé, on en good. Qui est ce qu'a payé Pasteur aventure. C'est ça même qui se fait, Qui ça me payé en m'a payé rien. Ça te fini faire toute action malhonnête yo. Moi même Fais une femme, femme, femme, femme, fem. Et puis quand qu'on a la crise acceptée pour le justifier. dis regardez moi, pas qu'à payer. Ou pas qu'à payer. Où m'est allé? M'a payé pour. est ce la te caper? Si comme on la te caper, les vegan paye, paye moi. De Corinthiens 5, verset 21. De Corinthiens 5, verset 21. Il dit, celui qui n'a point connu de péché, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui, justice de Dieu. Bon Dieu déclaré, juste. Juste. Juste, oui. juste, je suis. il a dit, il juste Dieu juste. Regardez, vous sentir le péché vous voulez condamner, sous sentir un esprit de culpabilité dans vous. C'est sacrifier sacrifice Jésus-Christ pour réaliser réaliser valeur l'envie oui vie. Pour mettre esprit de culpabilité, ça deuille dans la vie. Ou juste. Ou bon. Bon, ça finit dans l'étude, m'abdil. Il y a une forme de prière que nous faisons. Que moi-même, je moi ne moi suis pas d'accord. Et moi-même, je toujours fait moi, impossible pour me dire Et nous disons c'est, c'est. Bon, je ne connais pas. Connaît. Habitude, je dit. L'homme prie au fin de dire parce que je suis bon, ni me dit. <rire> Mais vous êtes justifié. Ou bon. Ou bon en Jésus. Et l'on dit, et à pas ce qu'on dit, mais on prie dans le nom de Jésus. Sans Léonas. <laughs> vous allez nous comprendre. Ou prie, ou dit, pas parce qu'on dit, mais après, on dit, ou priez dans le nom Jésus. On essaie de réfléchir. Bon, on dit, pas parce qu'on dit, et vous prie dans le nom Jésus. Eh bien, le fait qu'on prie le nom Jésus, ou bon Est-ce que nous comprenons ça, me le fait, non Le fait qu'on prie un nom Jésus, moi, bon En Jésus, moi, bon Quand hein? je ne me pas parce que je suis bon Bon, Jésus, fait bon. Jésus, fait digne. Non, moi-même, je ne pas que bon, non quand je suis passé pour me bon ça. Quand je suis dit ça, moi-même. Mais en Jésus, moins bon. En Jésus, moins digne. En Jésus, je suis approché auprès de Dieu. En Jésus, Dieu attendait. Parce que Dieu pas qu'à pas résister devant le sacrifice petit. Moi, moi, moi, Je suis digne en Jésus. Je ne peux pas prier, papa, dans un homme. Parce que moi-même, moi, je va faire un yé ou mettre tête dans côté de mon Tout est accompli. Le prix a été payé. Et ceci à l'ordre de cash. Jamais Jamais Ou pensez qu'à vous Jamais Ou pas que vous dit jamais Ou pensez que vous dit passé mal Jamais Parce que en Jésus-Christ je réussi déjà En Jésus-Christ je passé déjà en Jésus-Christ, ça m'a à moi, il y a déjà. Vous pensez qu'il n'y a jamais Jamais. Parce que tout est accompli. Et après que Paul dit ça dans Romains 8 verset Romains, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Aucune. Pas de grâce condamnation pour moi. Agen condamnation pour vous encore Rien pa ka condamné ou absolument pas ka condamné ou Parce que d'être la payée. Parce que chaîne est Même si vous avez parlé ça moun dit le peuple ka condamné ou. On nous lit Colossiens chapitre 2 versets 13 à 17. On va le finir. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix.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 galère question l'ombrage l'âme là me fine avec Ma, ma, ma, ma, ma si nous Question l'ombrage là finavel. Christ fait le stomac li, c'est quand il a dit c'est moins réalité. C'est moins moins réalité. Tout ça que tu as fait yo, sabbat et, et, et sacrifice, petit etc. C'était l'ombrage c'était l'ombreage moins et cetera, Maintenant, puisque je me dis, ne pouvez pas dans l'ombrage encore. C'est entrer dans la réalité qu'on y a. Je ne l'ombrage encore. Parce que mes réalités. Sont... Mes réalités, mes nih, sont... mes C'est l'ombrage pour tout pareil, ça a Mais grand pile monde, pile pour Dieu, y aurait toujours ombrage toujours. Yo il a toujours. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. À côté de condamnés, avec gros pont, il passé le prêt, il a chiré ça. Contrat, ancien contrat qui était signé, hein? il a chiré. Il a éliminé l'ancien contrat. Les clouels, les et admis publiquement un spectacle. Matin ou libre, ou libre. Regardez, ou libre, donnez, ou libre, ou libre. Jésus-Christ bon liberté. Les li racheter ou les li justifier les li sanctifier les senti bon les mettre en place que l'argent là rien pas ta ou place que connaissance pas ou allez c'est bien malheureux pour un qui compte connaissance qui prend poste devant bon dieu Le fait que qu'elle le parle de petits français, il y son affaire. Alors, devant le sacrifice là quoi? Qui sa par parle français vous? Devant fons sacrifice là quoi? Qui ça yon ti vis à vous? Gé mon le voyager, ils vient pour l'autre position. Et comme si vient bin plus boudé, li plus fier, Oh, oh ça y est là. Alors, c'est connaissance qui mette là. Si ça me met sous canne, elle là. Même si tu as vivé dans une ville c'est ça que tu as mis dans place place. Alors, comment on dit Devant l'excellence dans Jésus-Christ, devant ce sacrifice, tout le monde est comme la boue. L'Église est comme fatra. Quand les les christs en haut, les Christ meurtris, que le Christ fait pour la quoi? Tout ça, c'est est là, vous et C'est fatra, y a pas rien. Alors, ça t'égue t'égue là, pour faire des gens pas pas camaradeux. Ça t'égue t'égue là, ou ben côté là. C'est pas même simple, maintenant là. C'est la même dette qui paye pour moi. Et ça me meilleur même somme, c'est ce qui paye pour nous toutes. Pas de bien à faire, moi, je suis une grande famille, ma paye plus de Ou même, c'est malheureux et pied blanchoué, je eh, paye un petit crasse comme c'est ça ou vous. Nous toutes sommes même force là. Même dette la paye pour nous toutes. Nous tous jouons de même liberté, de même justification, de même rédemption. Si vous sentez vous coup de culpabilité matin, dites-moi, détruis vous un Si vous sentez péché, le nom de Douatou matin, dites-moi, détruis vous payé Qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie. Parce que Christ justifie, Christ racheté. Christ retire mon je pas de condamnation pour moi. Je veux que tout est accompli. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, mon Dieu. Parce que, il a dit, j'ai tout pleinement en lui. Tout est accompli ça. Il faut une provision complète pour la vie. Il fait une provision pour la vie. Pour tout ça me dois jouer dans le bon Dieu pour me jouer. Tout ça me doit bénéficier. en bon Dieu pour me bénéficier. Pour ne pas manquer un rien à terre. Ou pas manquer un Ou riche nan bon Dieu. Ou prospère nan bon Dieu. Ou fort nan bon Dieu. Ou puissant nan bon Dieu. Ou terrible nan bon Dieu. Tout est accompli. Je dis, m'ka, m'ka parle avec bon Dieu. M'ka chita avec bon Dieu. M'ka passe main nan coup bon Dieu. Tout est accompli. Qui soit senti qui veut condamner au matin? Qui hein? soit senti qui veut condamner? Tout est accompli. Même si grand-parents te sillent, te sillent avec nom, avec jab racial. Tout est accompli ça, l'écrasé avec ça. Peut-être que y a des gens qui parle comme si il des alliés sous nous. Ils ne connaissent même pas. Et puis il y a des vieux esprits qui réclament. Qui ont maltraité. Maintenant, saisis victoire. Parce que tout est accompli. C'est un cri de victoire. Un cri de victoire. Je ne connais qui sont senti passé ça va traversé comment s'en est tout bloqué tout est accompli D'être moins payé quand il a avancé ou pas ça me doit réaliser réaliser quand même depuis la volonté de dieu c'est un cri de victoire lui payer cash lui payer cher et puisque tout est accompli, je de marcher de victoire en victoire. Je de marcher en nouveauté de vie. Je de glorifier Dieu dans comme dans l'esprit. Parce que c'est à Dieu que je appartient. Tout est accompli, je ne m'appartiens plus. Ça veut dire qu'on dit mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi Jésus. pas pour moi encore, bah fait ça me vire pour moi encore parce que bon, y déjà racheté. Et au paye cash pour moi. Le final, Thomas a eu cash pour lui qui s'en fait. Donc soit ton thé par exemple, ou pire cash pour lui ça en fait. Y bon papier, y a papier. Pour les gens est-ce qu'ils boule encore Ils ne peuvent pas encore, non, Christ, papy, non, lui, maux, non, Jesus, non nous, Mais Jésus-Christ n'est pas lui. lui. Christ a acheté cash, pas de non lui. ne sont pas bien, non ne pas de non lui. ne sont pas non pas non ne pas non pas bien, non non ne Ou pas pour où? Ou pas pour où, non? Chris achetait nous cher. L'y paye cash. Elle déclarait tout est accompli. C'était l'Estaille. staï. Paye au cash. Paye. Paye. Quand Jean Chita la matin. Si Christ pas payé, on va se décacher là comme ça. Donc pas qu'elle l'autre côté au hein. Mais Jésus payé. Jésus payé. On pas besoin, on pas on va savoir vous regarder. Sou sou en vivre regarder c'est qu'on pas quoi Jésus payé. Si vous pensez mon café ou? oui c'est vrai souvent c'est mon fait ou pourquoi jésus paye non souvent c'est la mémoire mon au pourquoi jésus paye non souvent c'est mon gars petit tout malade ou pourquoi jésus paye ou à jouer toujours Si vous pensez à tes toujours. vous pouvez croire Jésus payer. Vous pouvez jouer toujours. Vous pouvez jouer toujours. Vous matin, vous réalisez qui est ou est en Jésus. Vous pensez à ce pensez ce vous pensez que vous pensez à pas ah, son son, son, son son, monde comme ça, comme ça. Mais... Hmm. Je te dis, bon Dieu, il pour réaliser qui est en qu Jésus. Dis, bon Dieu, ouvrez qui est en Jésus. En hmm. Jésus, nous, nous, nous, nous, nous, que que, que que combien millions de soldats? <laughs> en Jésus! On pas, ou pas, ou pas, comme ça, non? ça ou qui ou pas, ou Qui est Ou mon mon chaj, o se Ou conne, est, kap moun qui tel qui cause. On qu'on en Jésus. Tout accompli. On va gagner on le Il dit, boum m'douza quand on va le faire pour ajouter ton bagaille. Parce que tout ça que tu as fait, tu as fait déjà. Et tu as fait bien. Tu as fait impeccablement. Tu as fait parfaitement. En Jésus. Que bon Dieu ait aidé pour comprendre que parole, ça, c'est pour vous. Moi, c'est pour moi. Tout est accompli. Maintenant, je ne suis pas de Que mon Dieu aide à réaliser que c'est pour. Où? Et là, réaliser que c'est pour. vous, changer comportement. Je vais changer comportement. Et je ne vais pas traverser. Il n'y a pas de tracassé. Il n'y a pas de tracassement. Il n'y a pas encore. Qui va y aller, qu'on faire crier? M'a pas crier ou pas y aller encore? Ça te connaît, ferme triste. Pas y aller, ou pas ferme triste encore? Parce que, d'être là, lui paye. Que bon Dieu béni yon. B, c'était oui.